Bonjour à... Bonjour à tous, donc euh, Fabien Stark de l'UMR Selmet, moi je suis zootechnicien système et je travaille sur la conception de systèmes agro innovants. Et donc l'idée c'est de vous présenter euh, le projet Sagittaire, donc stratégie collective pour une agroécologie territoire. Donc c'est un projet financé par dans le cadre de l'appel à, pro... à projet CO3, co-construction de connaissances de l'ADEME. Et donc c'est un projet de recherche participative, euh, donc dans lequel est impliqué euh, l'UMR Selmet, l'UMR Innovation et l'UMR Agir, avec des partenaires euh, dits de, société, de la société civile, donc coordonnés par le Biosivam de l'Aude, avec d'autres partenaires du, du territoire, comme on, comme on va le voir ensuite. Euh, ce que je vous propose. C'est dans un premier temps de, de recontextualiser un peu ce projet hein, par rapport aux enjeux spécifiques de ce territoire dans lequel on travaille et des, des actions de terrain qui existent, de vous présenter l'organisation globale de ce projet, donc, euh, qui va intégrer plusieurs dimensions là, qui ont été évoquées tout à l'heure, hein, les pratiques d'intégration agriculture-élevage, la dimension organisationnelle euh, et donc les acteurs impliqués mais aussi euh, des, des dispositifs voilà, de conception et de simulation qu'on qu propose dans le cadre de ce projet. Et de, de finir par un petit point autour des, des questions de participation, de co-construction, voilà, comment ça nous interroge dans nos postures de recherche et comment on avance aussi euh, chemin faisant avec les partenaires de terrain qui sont aussi dans des, dans des dynamiques qui ne sont pas toujours les nôtres et sur lesquelles aussi voilà, ce qui demande de la flexibilité de, de notre part. Euh, donc, le territoire dans lequel on travaille, c'est le territoire du Minervois, donc, qui est à cheval entre l'Aude et l'Hérault. Euh, c'est un territoire qui, qui, qui peut être vu entre, en deux grandes zones, hein, une zone de plaine plus au sud et une zone de cosse au nord, avec un contexte agricole d'une prédominance de la vigne, malgré une, une, une, un historique de déprise agricole, viticole. Voilà, c'est un territoire qui est majoritairement viticole avec de la friche et, et, et de la garigue, et dans lequel l'élevage a eu tendance à, à, à décliner au, au, au fil des dernières décennies. Euh, pour autant, c'est un territoire aussi qui est soumis à plusieurs enjeux, euh, qui sont euh, la question de la gestion des incendies, la question de pratiques euh, plus agroécologiques au niveau de la viticulture, et notamment la question de, de la vie en agriculture biologique et de l'enherbement, la mise en place de rotations céréalières biologiques euh, justement sur ces territoires qui sont des terres plutôt pauvres, et euh, voilà des questions aussi de gestion de, des friches et d'enherbement, de, bah, de ces friches viticoles hein, qui ont été aussi euh, euh, par le passé laissées à l'abandon. Euh, dans ce territoire, dans ce contexte-là, il y a plusieurs innovations euh, dites techniques et sociales hein, qui sont déjà présentes et identifiées euh, et mises en œuvre par les acteurs euh, de ce territoire, hein, avec des enjeux de complémentarité, finalement, entre des zones de cosses et des zones de plaine euh, par de, par de l'élevage euh, et des complémentarités aussi possibles entre vignerons et bergers pour la gestion de l'enherbement en vigne, la question du vitipastoralisme, mais aussi entre céréaliers et éleveurs avec euh, la mise en place de ces rotations céréalières en bio et la capacité à produire de la luzerne euh, qui valorisables soit par pâturage soit fauché pour, pour nourrir des troupeaux. Et donc dans ce contexte là voilà on a identifié euh, avec des étudiants dans un premier temps euh, des, des pratiques qu'on a caractérisées hein, autour du, de ce pâturage des intérêts de vigne, semés ou non avec des découvertes et euh, ces cultures associées de luzerne ou de Saint-Foin euh, qui peuvent être fauchées ou pâturées dans les rotations céréalières. Donc euh, dans ce cadre là donc des innovations qui existent sur le terrain euh, mais euh, des enjeux qui se posent euh, pour pouvoir justement les, les, les démultiplier ou en tout cas euh, les développer. Et donc euh, l'enjeu, l'objectif principal de ce projet, qui est de renforcer, de développer ces stratégies collectives pour co-concevoir des scénarios territoriaux qui permettent d'articuler différentes formes d'intégration agriculture-élevage dans leur dimension à la fois biotechnique au niveau des pratiques, mais aussi organisationnelle des collectifs concernés euh, et qui vont impliquer euh, différents types d'acteurs et de collectifs en fonction des, des pratiques euh, et des sous-systèmes finalement, des systèmes de production euh, concernés. Avec trois grandes questions sous-jacentes, quelles modalités d'interaction entre culture et élevage qui favorisent la mise en œuvre de systèmes dits agroécologiques, quelles sont les formes d'organisation qui sont nécessaires pour favoriser ces interactions, et finalement, quels bénéfices et quels services peuvent être associés à de tels modèles agricoles à des échelles territoriales. Donc, le, le, le un peu pourquoi du, de Sagittaire, donc euh, voilà ce, ce petit schéma pour dire bah, finalement, il y a différentes formes d'élevage possibles, des surfaces viticoles, des surfaces céréalières et des surfaces dites complémentaires qui peuvent, être, qui peuvent être des zones de parcours ou des zones de friche Et finalement, bah, toute une gamme de pratiques d'intégration agriculture-élevage qui existent et qui sont à même de connecter euh, et de valoriser le recyclage de, des ressources hein, entre ces productions. Euh, pour autant, ça implique aussi d'autres acteurs du, du système agricole dit euh, territorial. Hein. Des acteurs de l'aménagement, qui sont à la fois pourvoyeurs de gestionnaires d'espace, mais aussi euh, qui sont en capacité d'animer euh, et d'accompagner hein, ce, ce type de pratique. Et des acteurs de la distribution, voire de la transformation, qui euh, ont eux aussi, eux, la capacité à, à connecter finalement ces, ces productions entre elles et à favoriser le recyclage et les bénéfices qui peuvent en être, euh, qui peuvent en être attendus. En termes d'acteurs, dans, dans le cadre de ce projet, donc comme je vous le disais en introduction, c'est une coordination avec le Biosivam de l'Ode et l'INRAE, euh, qui coordonne le projet, mais qui implique toute une gamme d'acteurs, donc euh, des acteurs qu'on appelle des porteurs d'initiative, qui sont finalement des structures euh, d'accompagnement de, de, d'agriculteurs ou des communes qui sont présentes sur le territoire et qui euh, mettent en place des pratiques euh, d'intégration agriculture-élevage à leurs échelles et en fonction de leur euh, réactif céréalière, et qui fa facilite et favorise les échanges de, de l'userne avec, euh, avec des éleveurs. L'association Chemin Cueillant, qui est une association de viticulteurs, qui se pose la question justement de réintroduire l'élevage dans leur territoire par rapport à des problématiques de sol vivant et de gestion de d'enherbement. La commune de Féline Minervois qui est une commune qui a installé un berger euh, il y a quelques années pour euh, justement euh, euh, maintenir les milieux ouverts, euh, les milieux communaux, mais aussi rendre des services aux viticulteurs de leur territoire et euh, des structures type chambre ADR aussi voilà, qui s'intéressent à ces questions-là. On a aussi d'autres acteurs qui ne sont pas directement liés à l'agriculture, mais qui sont des, finalement des, des animateurs ou des gestionnaires d'espace dans les territoires, et donc qui sont aussi dans le cadre de ce projet-là, pour nous, euh, potentiels pourvoyeurs de, de solutions et de leviers pour faciliter ces interactions, euh, telles que la DDT, le conseil départemental, mais aussi euh, Carcassonne Aglo et euh, les PNR euh, qui sont concernés dans le territoire d'études, qui sont aussi des animateurs finalement de, de mise en cohérence des, des, des différents enjeux de ce territoire et à même de faciliter euh, l'installation d'éleveurs et ou euh, la transhumance de, de bergers sur leur territoire. Donc, euh, plusieurs euh, partenaires et du coup, ce qu'on appelle des études de cas. Donc, cinq études de cas dans le cadre de, de ce projet sagittaire. Hein. Donc, des situations euh, qui sont assez différentes en termes d'acteurs impliqués, mais qui sont toutes pourvoyeurs finalement de, de modalités d'interaction agriculture-élevage à la fois d'un point de vue biotechnique et organisationnel qui sont, qui sont différentes et qui nous permettent finalement, euh, chemin faisant, de, de déployer notre dispositif de manière différenciée en fonction de ces études de cas, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes, les états d'avancement des, des acteurs ne sont pas les mêmes. Et donc, ça nous permet euh, finalement de, de vraiment s'inscrire dans le territoire et dans les problématiques locales pour, euh, pour mobiliser nos connaissances et nos outils euh, pour accompagner ces, ces, ces pratiques d'intégration et ces enjeux d'élevage dans ces territoires. Donc, le projet il est organisé en, en, en cinq grandes phases. Une première phase assez classique de description, donc d'écrire la diversité des, des systèmes intégrants l'élevage et les modalités de collaboration. Une phase plus d'exploration euh, et de conception, donc pour répondre aux enjeux des territoires et renforcer euh, ces systèmes agroécologiques. Une phase de simulation pour tester euh, différentes configurations territoriales d'intégration agriculture-élevage. Une phase d'évaluation, hein, bah, finalement, quelle performance euh, permise par ces pratiques d'intégration par ces pratiques d'intégration et quels bénéfices attendus au niveau du territoire. Et enfin, une phase un peu plus opérationnelle, hein, la question de, de mise en œuvre, voilà, quelle faisabilité et quelles conditions de réussite pour mettre en place ce type de pratiques d'intégration et cette conduite de, de système agroécologique sur le territoire. Euh, je, voilà, après avoir, vous avoir présenté un peu l'organisation globale du projet, je vais faire quelques zooms en termes d'activités qui ont été menées et de premiers résultats. C'est un projet euh, sagittaire donc, qui a démarré en il y a eu une première année d'émergence, donc dans les appels à projets CO3 en 2019 et euh, euh, en 2020, pardon. Et là, le projet, donc ce projet consolidé de trois ans a démarré l'année dernière, donc début 2022. Et donc là, on est en début de deuxième année du projet, après une première année de, de construction d'une problématique commune. Donc, dans la, cette phase de description, il y a eu tout un travail qui a été mené par des étudiants de, de l'INP, l'ENSAT, encadrés par Julie, mais aussi des, des stagiaires pour identifier finalement les freins et les opportunités à, à l'intégration agriculture-élevage à des échelles territoriales dans le territoire. Donc des freins qui ont été identifiés un peu classiquement hein, d'ordre agronomique, d'ordre dits territoriaux et économique. Voilà Pour pouvoir ensuite, l'idée c'était bon à la fois, à la fois d'identifier les freins et leviers, mais aussi des, de nous aider à définir un peu les actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet par rapport aux, aux freins qui avaient pu être identifiés euh, par les, les acteurs de terrain. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais c'est pour illustrer un petit peu le, le type de travaux qui ont été faits. Et donc, l'autre pendant, hein, finalement, quelles opportunités euh, euh, permises par ces pratiques d'intégration sur élevage sur le territoire Toujours pareil, hein, d'un point de vue agronomique, socio-territorial et économique. Et donc, euh, quels seraient les, les leviers à mobiliser euh, ou à mettre en avant, finalement, pour, pour faciliter ce type de pratique un, un, un autre travail qui a été, qui a été engagé euh, avec une étudiante euh, en, en stage de fin d'études, euh, Romane, qui était encadrée par Marc Moren, c'était de, de, bah, finalement d'identifier les ressources disponibles sur le territoire et finalement quel potentiel euh, pastoral on a sur le territoire d'études et donc euh, bah, combien d'animaux on pourrait nourrir et, et est-ce qu'on n'a pas des périodes où on a des manques de ressources pour ce faire. Et donc, la carte que vous avez sur la gauche, c'est des parcelles qui étaient identifiées euh, dans le cadre du partenariat entre un, un couple d'éleveurs euh, de bergers euh, herbaciers et un J2E de viticulteurs donc pourvoyeur finalement de, de différents espaces, mais aussi du, de la ski-graine équitable, et de voir justement ben, au fil des saisons, en fonction du potentiel euh, euh, fourragé de ces différents espaces, voilà, quelle, euh, quelle diversité de ressources on a à disposition et comment on peut la mobiliser au fil des saisons pour, euh, pour conduire le troupeau. Et donc on voit que ben, cette diversité de milieux et d'espaces, elle est nécessaire pour pouvoir conduire un, un troupeau sur toute l'année, parce que euh, la pousse de l'herbe n'est pas la même en fonction des, des cultures, l'accessibilité n'est pas la même, et donc du coup, on a la capacité sur euh, l'année de mobiliser différents espaces pour, euh, pour nourrir un, un, un troupeau euh, qui, dans ce cas-là, est un troupeau de 1200 200 mères. Un autre travail de caractérisation hein, d'état des lieux qui a été mené, donc là c'est sur la commune de féline ménervois donc l'installation d'un berger euh, qui est, euh, Grégory qui est installé sur la commune depuis deux ans. Et donc là le travail de Victor qui était en stage avec moi l'année dernière, ça a été voilà, de caractériser le potentiel fourragé euh, annuel en fonction des, des différents étages végétatifs de, du territoire et euh, de reconstruire finalement la boucle de pâturage mise en œuvre par euh, l'éleveur sur ces territoires, mais aussi avec des territoires euh, adjacents pour voir dans quelle mesure, finalement, son, le modèle actuel qu'il a mis en place et qui est en cours de, de, de calage lui permet de répondre aux besoins de son troupeau sur l'année et dans quelle mesure il pourrait envisager soit d'agrandir son cheptel, soit de s'installer en association avec quelqu'un d'autre, euh, par rapport à, aux, aux capacités que le territoire a à fournir de la ressource fourragère. Donc ça, c'était un... un... Un premier panorama des, des, des travaux de caractérisation qu'on a démarré, avec euh, bah, suivant les, les territoires, des, des échelles qui ne vont pas être les mêmes. Hein. On a euh, des enjeux à l'échelle d'une exploitation, des enjeux à l'échelle d'une commune, voire à l'échelle d'un massif dans le cadre du PNR, euh, du massif de la CLAP, dans le PNR de la Narbonnaise. Et donc des outils de cartographie euh, ou euh, de simulation qui ne seront pas les mêmes à mobiliser. Là, le, la deuxième dimension autour de la conception. Donc la question, c'est. Comment on peut finalement, avec nos outils de la recherche et plus autour des questions de jeu sérieux ou des, des objets de modélisation intermédiaire, comment on peut finalement faciliter la mise en discussion de différents acteurs pour mettre en œuvre ces questions d'intégration agricole sur élevage, à la fois du côté des viticulteurs pour se rendre compte bah, finalement quels sont les contraintes d'un éleveur en termes de quantité de ressources et de disponibilité au, au fil de l'année, et du côté de l'éleveur par rapport à la diversité des ressources sur un territoire, comment on peut faciliter ces, ces pratiques-là. Et donc pour ce faire, on a commencé à travailler avec le Rami Pasto, donc, euh, qui est un simulateur pour dimensionner un système pastoral qui a été développé par les collègues de Lidl et, et de Selmet Magali Jouven. L'idée, voilà, c'était aussi de, de montrer, de donner à voir qu'un ben, système pastoral, il est viable si on a une diversité de milieux et euh, si ces diverses divers milieux permettent de fournir de la ressource au fil des saisons euh, pour répondre aux besoins euh, basiques hein, d'un troupeau. L'idée, c'est de pouvoir coupler le Rami Pasto, donc ce qu'on est en train de travailler avec Julie actuellement, à, à Dynamics. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous parle, Dynamics. Le... Le jeu sérieux qui a été construit pour échange céréales et éleveurs à des échelles territoriales. Là, l'enjeu, c'est de pouvoir l'adapter à des problématiques vitipastorales et d'inclure aussi d'autres types d'acteurs, type communes ou gestionnaires d'espace, pour pouvoir mettre en discussion justement la manière, enfin, les modalités, on va dire, biotechniques d'intégration agriculture-élevage, mais aussi les enjeux organisationnels que ça pose pour pouvoir être, être viable dans le temps. Et donc Julie a commencé à adapter Dynamics dans le cadre d'une un, co collaboration qu'elle a avec des collègues en Californie, euh, qu'elle a appelée Dynamics Graze. Donc, l'idée, voilà, c'était de voir euh, comment des viticulteurs, des agriculteurs arb... et des bergers euh, pouvaient échanger des ressources en fonction ben, de la taille de leur cheptel, de leur rassemblement. Et de leur cadre de contraintes et d'objectifs pour pouvoir finalement faciliter ces interactions. Et donc, l'objectif, voilà, donc ça, c'est un, un exemple de, des pions offres et besoins qu'a qu construit Julie pour, pour avoir uh, cette réflexion-là, sachant que par rapport à, à, à Dynamix, voilà, la question de la saisonnalité, la question du nombre de brebis jours comme indicateur, par exemple, pour faciliter les collaborations, sont, sont des adaptations qui ont été faites pour pouvoir mettre en discussion uh, ces questions d'intégration agriculture-élevage uh, aux échelles territoriales. Donc, et là, voilà, pardon, c'est un exemple, voilà, d'un plateau utilisé avec l'assolement des différents euh, acteurs ou agriculteurs éleveurs dans, dans le cadre de la, la réflexion, en fonction des types de milieux, euh, du nombre de, du potentiel de nombre de brebis du jour, euh, sur les différents milieux forestiers, viticoles ou arbaux, et euh, les besoins du, de l'éleveur en termes de taille de cheptel et de nombre de brebis à, à alimenter sur une, sur une saison donnée. Donc, c'est dimension conception, donc plutôt conception à petite échelle, hein, donc avec des petits collectifs. Et, et, et l'autre dimension, l'autre enjeu, c'est de pouvoir aller vers de la simulation à des échelles plutôt territoriales. Et donc ça, c'est plutôt ce que prend en charge Myriam Griot d'Agir, donc avec de la modélisation multi -agents. Voilà L'idée, ça, ça va être de pouvoir orienter les différents types d'espaces qu qui sont mobilisables, enfin qui sont présents sur le territoire, et dans quelle mesure, finalement, on peut simuler différentes interactions avec un troupeau. Euh, en termes de pâturage hein, en fonction de, de ces différents espaces et des, de, du potentiel euh, euh, fourragé que, que représentent ces espaces au, au fil des saisons donc ça c'est un travail qui démarre euh, tout juste là donc euh, pas grand chose à vous présenter pour le moment là-dessus mais voilà l'idée ça va être de pouvoir faire des simulations du type que vous voyez à l'écran ça c'était le travail de Roman qui euh, à partir du Rami Pasto et à partir de cartographie donc avait euh, estimé le potentiel fourragé du territoire en fonction des saisons donc euh, comme on voit avec un équilibre entre disponibilité et besoin, de pouvoir simuler du coup là dans le cadre de cette diapo euh, bah, différents impacts climatiques hein, donc une année dite normale une année sèche et une année humide et pour voir dans quelle mesure finalement euh, bah, la conduite actuelle du troupeau et le potentiel du territoire permet de répondre aux besoins de, du cheptel et là on voit dans cet exemple que sur des saisons type été automne et, et hiver hein, donc la plupart de l'année en année sèche, ben finalement, on a du mal à répondre aux besoins du troupeau. Et donc, il y a besoin aussi d'aller vers de nouvelles pratiques pour sécuriser finalement la conduite du troupeau dans des années climatiques qui, a priori, seront de plus en plus critiques pour le maintien de ce type d'élevage dans ce territoire-là. Et donc, dans ce cadre du travail de Roman, on a fait différents scénarios et différentes simulations. Hein. Donc, en jouant sur les surfaces qui sont mobilisables pour l'élevage, en optimisant, en tout cas en augmentant la, les pratiques d'intégration culture élevage, donc en faisant des simulations en disant ben, si 50% des surfaces viti euh, ou l'ensemble des parcelles viti euh, sont euh, pâturées par des troupeaux l'hiver, euh, qu'est-ce que ça donne euh, Si on fauche l'ensemble des luzernes qui sont plantées en rotation céréalière, euh, quel stock de fourrage on a pour, euh, pour combler les manques des troupeaux à certaines saisons euh, Est-ce qu'on ne peut pas jouer aussi sur la demande des animaux, c'est-à-dire euh, des transhumances inverses donc des animaux qui descendraient l'hiver dans, dans ces territoires pour bénéficier de la ressource viticole, et inversement, de trans transhumance estivale, euh, à des saisons où il y a moins de ressources d'animaux qui ne seraient pas présents, ou en jouant aussi sur l'allottement, hein, donc euh, réduire la taille des troupeaux et les localiser sur certains sous-territoires euh, pour optimiser finalement la, les boucles de pâturage et, et l'adéquation entre euh, le besoin de ressources et, et la taille des troupeaux. Et enfin, la dernière euh, étape du projet euh, euh, D'un point de vue très scientifique, hein, ça va être la question de l'évaluation. Donc là, c'est pareil, c'est des choses qu'on qu porte avec Marc Moraine et sur lesquelles on, on a encore du boulot, hein, euh, qui vont être bah, quelles performances euh, permises par ces pratiques d'intégration à l'échelle des systèmes VT, à l'échelle des élevages, et quels services rendus par les animaux à l'échelle du territoire donc euh, des questions de, de limitation du risque incendie, d'ouverture des milieux, voilà. Et donc comment on va pouvoir apprécier ça à ces deux échelles et voir finalement la complémentarité qu'il y a dans l'intégration agriculture élevage, mais aussi dans les performances euh, permises et/ou attendues de ces pratiques-là en fonction des, des scénarios qu'on pourra, qu pourra tester. Tous ces éléments un peu euh, un peu timé, on va dire, un des de projet plus recherche. Voilà. Il nous emmène aussi à des enjeux de, de mise en œuvre, hein, parce qu'on coordonne le projet avec le Biosivam, et le Biosivam a euh, des attentes euh, plus terre-à-terre, pratique pratique pratique. OK, mais on en fait quoi pour accompagner les éleveurs On en fait quoi pour accompagner les territoires Et donc, voilà, de comment on remet un peu en musique aussi ces différents éléments produits, euh, dans, notamment dans la réflexion de projets dits, euh, dits pastoraux, voilà, avec ces étapes d'état des lieux, ces étapes de concertation, de contractualisation ou de sensibilisation, pour finalement aller vers de, de l'animation. Et donc, dans ce cadre-là, on a produit euh, plusieurs euh, documents hein, qui sont affinés, mais... Euh... Là, c'est une synthèse des, des éléments de concertation qui ont été mis en place par le PNR de la Narbonnaise pour justement favoriser euh, l'introduction d'élevage dans le territoire, donc euh, des interactions avec les viticulteurs euh, en termes de contrats, de réunion de concertation, euh, de la communication et de la sensibilisation auprès de, de différents euh, du grand public, hein, parce qu'on est sur un territoire assez touristique, euh, une charte entre chasseurs et bergers pour justement anticiper les, les conflits d'usage de l'espace qui existent souvent entre ces activités-là, mais aussi un accompagnement euh, auprès des municipalités pour justement faciliter l'accueil la, de bergers sur des communes avec des enjeux de, de, de gestion des, des espaces, d'ouverture des espaces, et donc bah, quels leviers ont les municipalités aussi pour faciliter ce, ce type d'interaction il y a eu un travail qui a été mené là, ces dernières semaines par un groupe d'étudiants Terpa de, de l'Agro de Montpellier, encadré par Pauline Lécole et Marc Moren, autour des dimensions juridiques et politiques euh, favorables ou pas à la mise en place de ces pratiques d'intégration culturelle-élevage, avec un travail de, de ces étudiants d'enquête auprès des acteurs et de, de propositions hein, sur euh, bah, l'identification des aides de la PAC qui sont en faveur de ces pratiques-là, et de ces pratiques, et, en, et au contraire, ben, qu'est-ce qui fait que ça ne favorise pas aussi ce type de pratique là Une analyse des types de contrats, des différentes contractualisations possibles, justement pour faciliter la relation entre un propriétaire terrien et un éleveur qui est mobile sur le territoire D'autres dispositifs et toute une réflexion qu'ils ont menée sur les paiements pour services écosystémiques voilà, qui sont en train de se mettre en place et dans quelle mesure finalement une réflexion un peu collective autour de, de PSE adaptées à, à ces pratiques-là ne serait pas pertinent pour, pour en faciliter la, la mise en œuvre et, et, et la pérennité un peu au fil du temps dans, dans le territoire. Des fiches dites qu'inspirantes qui ont été produites hein. On allait voir bah, des éleveurs ou des viticulteurs qui font des choses qu'on juge d'innovantes et donc des petites fiches un peu descriptives de ces pratiques-là aussi pour donner à voir et pour mettre en discussion avec les acteurs de notre territoire, de la formation et de l'animation, hein, donc formation vitipastorale avec des viticulteurs et des éleveurs pour mettre en discussion justement les, les leviers techniques, les contraintes vécues par chacun et pour euh, aussi euh, bah, pousser, à des pousser des viticulteurs à aller vers ce type de pratique-là et, et à accueillir des bergers un temps donné sur leur, sur leur domaine. Et des flyers et affiches qui ont été produites plutôt à destination du grand public et des communes pour justement sensibiliser au fait à bah, qu'est-ce qu'une activité d'élevage, quels bénéfices ça rend, mais aussi quelles contraintes ça a et qu'est-ce que ça implique collectivement dans un territoire pour, pour en tirer les bénéfices qui pourraient être escomptés. Dernier petit point euh, par rapport aux dimensions participatives euh, de ce projet. Donc, On est dans un projet co-construction de connaissances et qui nous, voilà, qui nous interroge aussi hein, sur nos postures et notre manière de, de travailler. Donc, L'idée, voilà, ben, ça a été dans un, une première année de, du projet Émergence, d'apprendre à se connaître, de définir les enjeux et les objectifs qu'on pouvait avoir sur le territoire, et de se dire qu'il y avait vraiment beaucoup d'initiatives, qu'il y avait vraiment un intérêt, et donc d'aller sur un projet un peu plus loin. Et donc ça, ben, ça a été des ateliers de travail, des séances de tout terrain partagées et de l'encadrement d'étudiants, euh, qui nous ont emmené à, voilà, à proposer euh, des, des approches type objets intermédiaire, jeux sérieux, pour, euh, bah, pour finalement objectiver le fonctionnement et les performances de ces systèmes-là et accompagner les innovations avec différentes, euh, différents types de livrables. Hein. On n'a pas les mêmes attentes entre BioCivam et, et chercheurs, et entre chercheurs aussi tout court, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes. Euh, sensibilité et donc du coup voilà comment on articule un peu ces, ces différents dispositifs pour, pour donner à voir euh, et euh, transmettre ces connaissances avec des freins qui sont euh, ben finalement on n'est pas présent sur le territoire on a choisi Minerva au démarrage parce qu'il y avait une problématique locale et qu'on était localisés entre Toulouse et Montpellier. Mais finalement, au quotidien, on n'y est pas et il se passe beaucoup de choses. Donc, voilà, une capacité d'intervention qui n'est pas la même qu'ont nos collègues qui sont sur le terrain du Biosivam et une disponibilité des uns et des autres. Mais ça, je n'apprends rien à personne, mais qui fait qu'aussi, voilà, il faut toujours négocier entre nous pour, pour trouver les espaces de, de travail et de concertation pour, pour avancer. Différentes modalités hein, qu'on a essayé de mettre en place de participation hein, donc, euh, dans nos différents ateliers. voilà Pourquoi on a envie d'être là euh, De participer à des séances de, de tonte aussi avec les éleveurs pour donner un coup de main aussi euh avec eux, et des, des réunions de concertation qu'on a organisées avec des, des maires de communes hein, pour mettre en discussion le, voilà, le, la place d'un élevage, d'un berger dans un territoire, et d'identifier bah, finalement quels sont les besoins, quelles sont les craintes et quelles sont les pistes pour consolider euh, ces activités de la part d'acteurs comme des, des communes qui, ont aussi, euh, qui, bah, qui se font aussi des des, causes, des craintes et, et des, des souhaits de, le, de leurs administrés. Voilà. Donc, euh, quel impact euh, C'est difficile à évaluer, je pense, aujourd'hui. En tout cas, on contribue à une dynamique. Hein, et Je pense qu'il faut accepter qu'on qu ne soit pas pourvoyeur de solutions, mais en tout cas, euh, qu'on apporte des éléments qui vont faciliter la, la, le partage d'informations et les échanges entre, entre acteurs. Le partenariat officiel, il nous permet justement d'être légitimes dans notre intervention et dans notre présence dans les différents temps forts du territoire. Et donc, une certaine forme de reconnaissance de l'expertise qu'on peut apporter de nos outils. Après, on a des réalités de temporalité, de réactivité de la recherche sur les acteurs de terrain qui ne sont pas les mêmes, euh, des, des besoins du terrain ou des dynamiques locales qui évoluent, euh, qui évoluent rapidement. Et donc, notre capacité aussi à accepter de tordre nos dispositifs, euh, de les remettre en question et nous remettre en question pour euh, à la fois répondre aux attentes du terrain, mais aussi euh, rester dans notre, dans notre stratégie, dans notre ligne de recherche, hein, que ça continue quand même à alimenter nos projets de recherche et que ça soit valorisable dans nos activités de, de, de chercheurs. Je vous remercie et je suis désolé d'avoir dépassé un petit peu le temps. J'étais parti sur 30 minutes à la base, et donc j'ai essayé de réduire un peu. Merci. Merci beaucoup. On ah, a le micro ici. Hum.